vois que le seul qui est pas là c'est celui qui doit parler mais c'est pas <rire> pas grave parce que ce qu'on avait prévu c'est de faire un, un événement euh, interactif il est 18h01 donc euh, tant pis pour les absents euh, je sais pas où il est il, il, on l'a perdu il, a, il, il, il est chez un... NG il a été gazé a été... je suppose c'est Lydia qui vient d'arriver Lydia Boutagan qui est là oui, oui est effectivement absolument qui nous a écrit un superbe article oui. Sur, euh, sur Visionary Marketing hier. Vous pouvez télécharger euh, sous forme d'e-book euh, 5 conseils pour euh, gagner de nouveaux clients. Euh, je vous le conseille. Alors, euh, bah, voilà, je vous présente. Euh, <rire> bonjour, Lydia. Euh, Je vous présente Patrice Lobigna, euh, qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Oui, il, il, il arrive, il arrive là. Il arrive, très bien. Et euh, eh bien, donc, en fait, ce qu'on ce qu avait prévu avec Patrice, c'était de de faire un échange euh, sur euh, ces fameux LinkedIn pods. Alors, je, je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est des LinkedIn pods. Ouais, et Lobinia ne sait pas non plus comment brancher un micro. À mon et, le, et Monsieur Lobinien ne sait pas. Alors, peut-être qu'il faut que je… Je voulais ne pas t'interrompre. Bonjour ah. tout le monde. Ah, ah. Voilà Le meilleur. Ah. Salut. Hello. Merci pour votre patience, je suis désolé, mais j'ai juste quitté la réunion et c'était un peu la panique. Voilà. C'est pas grave, merci d'arriver à l'heure. <rire> donc, euh, nous avons, tu remarqueras, hein, la, la remarque, remarquable ponctitude de la majorité des, prés, des, des présents. Oui. Donc, euh, donc notre, notre objectif aujourd'hui avec Patrice, quand on a préparé ce, ce webinaire, on s'est dit, on va préparer des slides, et on s'est dit, non, finalement, on ne va pas préparer de slides. On va ouvrir les micros, on va, on va ouvrir la discussion autour des LinkedIn pods. Et peut-être même élargir, d'ailleurs, au-delà des LinkedIn pods. Euh, peut-être, pour ceux d'entre nous qui ne savent pas ce que c'est, on va peut-être répéter brièvement ce que c'est les LinkedIn pods. Patrice qui est figée. Et que nous avons perdu. Moi, je me doutais un peu que le Wi-Fi de, euh, de, de, de Château-Forme allait partir en vrille et ça n'a pas loupé. Euh, Loïc, je peux peut-être te passer oui. la main Oui, alors vous m'entendez bien de, de, de votre côté, oui, ça va Je t'entends parfaitement. Eh ben, c'est super, tu vois, parce que je suis en train de marcher en bord de Marne pr pratiquement. Donc vous, tu veux que j'explique ce que c'est qu'un pod Absolument. C'est un, un groupe d'individus qui partagent euh, en général des, la publication de posts, alors que ce soit sur LinkedIn d'ailleurs ou sur d'autres réseaux sociaux, mm -hmm. au travers d'un groupe de messagerie, qui souvent est un groupe de messagerie WhatsApp d'ailleurs, mais ça peut aussi être sur LinkedIn. Donc, tu as par exemple 20, 30, 40, 50 personnes qui, qui décident de tous faire partie de ce groupe. Et chaque fois que l'un d'entre eux, publie quelque chose sur LinkedIn, un poste sur LinkedIn. Il va mettre l'URL du poste LinkedIn dans le groupe. Et comme ça, les membres du groupe vont savoir que ce poste a été publié et vont aller, en règle générale, le commenter. Alors, voilà, le commenter ou le liker, hein, ça dépend des, des types de pods. Alors, il y a des pods de potes, des pods d'humains. Et puis, il mmh. y a aussi d'autres types de pods qui sont des pods automatisés dans lesquels automatiquement tu vas liker ouais. ou, tu vas, ou tu vas commenter. Voilà, il y a deux types de pods en fait. Hein. D'accord. D'hommes et de femmes et des, et des Alors, si, Pour ceux qui veulent voir un exemple, Patrice, qui a disparu, nous a <rire> fait, un, sur, son, donc sur son compte Linkedin Patrice Lobigna, vous verrez un pod qui parle des pods sur les pods dans les pods. Voilà, donc, c'est intéressant. <rire> Donc, euh, en fait, euh, à la base, d'abord, c'est né quand, ces pods C'est pas quelque chose qui est très vieux, à la base Oui, enfin, je ne sais pas. Euh, c'est l'idéolithique Il y a quelques hein années, sur Facebook, sur Instagram, etc. Sur, et c'est arrivé euh, sur LinkedIn mm -hmm. assez rapidement aussi, il y a quelques années. Donc, euh, mais, Faire des commentaires, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais euh, provoquer les commentaires… De manière plus ou moins artificielle, parce que c'est un peu ça l'affaire. C'est que bah, on... oui et non, oui et non, parce qu'en fait, les membres d'un pote, il faut bien qu'ils soient mis au courant du fait qu'un qu de leurs potes oui. a publié quelque chose. Alors après, euh, ils vont aller voir cette publication et décider de le commenter. Alors, il peut y avoir des dérives dans les potes dont on parlera tout à l'heure, hein, qui font que certains potes sont un peu à la mode ayatollah. Hein. Oui. On, te force, on te force effectivement euh, à aller commenter euh, oui. sinon tu te fais virer du pod par exemple, tu vois, des choses comme ça mais autrement il y en a qui a, te a... tag aussi alors que tu n'as rien fait uniquement pour ah. bénéficier de ton réseau alors taguer c'est autre chose hein. le, le phénomène des pods ne... ne, ne ne suppose pas que tu aies tagué les personnes dans ton mmh. post ou dans un commentaire. Au contraire, justement, l'intérêt pour beaucoup des pods, c'est que tu, tu mets ton post dans le pod et comme ça, les membres du pod, la cinquantaine de membres ou soixantaine ou plus, vont, vont potentiellement voir ce que tu as publié et vont aller le commenter. Alors, bien entendu, c'est lié aux, aux algorithmes de, sur les réseaux sociaux euh, qui font que, un, on ne voit pas tout ce qui est publié par nos potes, par nos amis, donc ça peut être intéressant d'avoir des groupes de discussion comme ça dans ou de messagerie, dans lesquels tu peux voir ce que les gens ont publié, hein, mm -hmm. même si tu n'es pas tagué, justement, et si tu ne l'as pas dans tes notifications. Et puis, deuxième chose, ça permet aussi hein, de tromper l'algorithme, évidemment, puisque quand tu vas commenter, quand il y a plusieurs personnes qui vont commenter un post, ce post a plus de chances d'être, jusqu'à présent, hein, d'être mis en avant par l'algorithme de Facebook, d'Instagram ou de LinkedIn. Voilà. Oui, à la base, c'est quand même un moyen aussi de contourner euh, l'algorithme de LinkedIn. C'est ça, c'est ça, absolument. C'est aussi un moyen de contourner l'algorithme de LinkedIn. D'ailleurs, c'est l'usage initial de ces pods. Alors, on peut le faire pour la bonne cause, ou on peut le faire pour essayer de faire des, des, des contenus, je ne nommerai personne, euh, qui tournent en rond, où on s'auto-congratule, ou on sauto cite euh, de façon à ce que les... les les, les, les, promotions, enfin les, les publications promotionnelles en fait, ressortent plus facilement dans l'outil. Oui, ouais. Alors, effectivement, il y, a plein de, il y a des dérives tout à fait claires dans les pods. Ah. La première, c'est que souvent, les, les gens qui commentent, ils se forcent, entre guillemets, à commenter le poste d'un pote. Hein Et souvent, ils, les commentaires sont un peu creux, quoi ou ne veulent pas dire grand-chose, et surtout, le gars qui a commenté, ensuite, il se tire et il va il va aller commenter un autre poste, et puis il va même pas revenir euh, alimenter la conversation ou le débat qui pourrait se faire autour du, du poste… Euh Initial du post qu'ils ont commenté. Donc, quelquefois, ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, c'est que ça pousse les gens à penser que leurs postes sont des bons postes, en fait, alors ouais. que quelquefois, c'est de la merde ce qu'on écrit. Et Donc, euh, ouais. le fait d'avoir plusieurs commentateurs, on se dit, oh, ouais, c'est super, j'ai plein de commentaires. Puis après, c'est mis un peu en avant par LinkedIn et, et c'est partagé avec plus de personnes. Et donc, on croit qu'on a fait quelque chose de bon. Ouais. C'est un autre, un autre problème potentiel, tu vois. Alors, la bonne après, nouvelle… Bien entendu, <rire> La, notre vas -y, vas -y. ami Patrice est revenu, a <rire> voilà. été libéré par Angie. <rire> oh Ouh là là. Ouh là. <rire> oh là là là, là, on dirait. Alors déjà, il va couper sa, il va couper sa vidéo parce que sinon, on ne va pas l'entendre. Oh là là là là là là. Oh il peut-être bourré en fait on ne vous l'a pas dit mais c'était un webinaire comique ce soir Tester la résistance du pod il y a un nouveau film qui vient de sortir avec Mikkelsen il s'appelle Drunk et je vous présente, je vous présente le metteur en scène. <rire> bien, mais ouais. je, je, on va on va laisser Monsieur Lobigna trouver un, un, un accès Internet. Euh, Loïc, le oui. tu, tu mets le doigt sur quelque chose, des, des, parce que tu dis euh, des, des postes qui sont qui sont pas de la merde, si j'ai bien compris, mais ça veut dire quoi, un poste qui est de la merde non, ça veut dire un poste qui n'apporte pas grand-chose, qui, qui n'aide pas beaucoup les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage ou qui n'apporte pas vraiment une bonne émotion positive hein, et, et, et dont l'auteur pense qu'il est bon parce que justement euh, il a un certain nombre de commentaires, tu vois, et donc il, il se rassure grâce mm -hmm. au pod. Mais donc c'est un peu ça la dérive possible. Ouais. La, la deuxième étant quand même aussi le fait que, que tous ces commentaires, entre guillemets, il y, en a, il y en a un certain nombre qui sont là juste pour donner de la visibilité au pod et à la personne qui commente hein, aussi un petit peu et, et non pas pour alimenter le débat ou la discussion ce qui est oh, pardon ce qui est quand même dommage quoi en fait voilà bon. ok euh, euh, euh, j'aimerais bien faire un tour, de, un tour de piste puisque Patrice n'arrive pas à parler euh, est-ce que euh, je, je vois Diana qui euh, qui peut émettre un commentaire Bonjour Diana. Et, et, Comment vas-tu suis... bah, Très bien. Je suis ravi de te voir. Et ça, hey, moi. Je suis content d'avoir d'avoir mis le numéro de téléphone au Canada. Je me disais j'ai mis le téléphone au Canada. Ça ça sert à rien, mais bon. Ah ben bah, si. Voilà. Non j'ai vu j'ai vu en fait j'ai vu ton post sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai su à la dernière minute que tu faisais un web et j'étais disponible. Donc j'en profite. Profite. Tu es je suis seul, tu es la seule du Canada autour de la table ah, et je a... pense oui tu es à Toronto ah hein, mes souvenirs sont bons à Toronto non je suis au Québec ah tu es au Québec oui à je Montréal. suis dans la, la province confinée d'accord <rire> d'accord ben oui oui ben nous on va bientôt en, on va bientôt en être à nouveau, oui oui j'ai ah. entendu dire oui. alors donc j'ai tellement j'ai tellement de choses à dire premièrement Yann ça me Bien. fait vraiment plaisir juste je pensais à toi, là, il n'y a même pas une semaine, je dis ah, « ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yann, je n'ai pas vu ses pauses passer et tout ça. » Je dis oh, « je, je vais le pinguer, puis savoir s'il va bien et si tout se passe bien pour lui. » Donc, voilà. ça fait plaisir de te voir avec un super décor derrière <rire> qui en dit long sur ton état d'esprit, donc c'est génial. Euh, moi, c'est assez fade malheureusement, mais je n'ai pas encore les fonctionnalités pour ça. <rire> Qu'est-ce que je peux dire Il euh, y, y a tellement de choses que j'aimerais dire pour en chérir sur ce que disait euh, Louis Simon. enchanté. Euh, moi, j'ai arrêté de bloguer depuis deux ans à peu près. Et tu te rappelles de Yann, Yann de l'époque oui. où je, on était beaucoup plus actifs, euh, puis j'allais chercher beaucoup plus de followers à travers mes posts, écrits et vidéos. Euh, à un moment donné, je me suis lassée. Je fais partie de ceux qui se sont lassés. Pas parce que je n'aimais pas l'expérience d'interagir, mais simplement c'est très euh, prenant d'écrire un bon blog selon les règles de l'art. Euh, ouais. Je ne faisais pas ça n'importe comment, ça me prenait des jours pour prendre quelque chose qui se tenait. Et donc, à un moment donné, j'ai juste lâché. Et là, j'ai observé une, une, une, un mouvement que, que Loïc décrit, qui est celui euh, on se congratule en permanence. Mmh. On est toujours en train de se faire des fleurs, C est, c est, c est, moi je dirais que c'est culturel cette affaire-là parce que, et je pense même ça vient pas de LinkedIn, ça vient des autres réseaux euh, des autres réseaux qui voltigent ouais. autour les ouais. Instagram, les Facebook mmh. et, et les TikTok de ce monde qui n'arrêtent pas mais c'est la, la, la, la monnaie d'échange de, de s'envoyer des fleurs, c'est constamment ça c'est super ce que tu fais, voilà ce que j'ai fait, félicitez-moi et c'est constamment ça et sans moi, j'ai atteint un trop-plein. Et là, oups, qu'est-ce que je vois Ce mouvement est en train d'envahir de, de, LinkedIn. Et je ne je, je, je sais pas, je, je n'ai pas du tout fondé ce que je vais dire, mais j'ai comme l'impression que c'est générationnel, qu'il y a une nouvelle génération qui s'est pointée sur LinkedIn, qui est beaucoup plus jeune que nous, n'est-ce pas Et qui est venue avec leur manie TikTok, leur manie Instagram, leur manie tout ce qu'on Et… Euh, est-ce que, est que je parle à travers mon chapeau en disant ça? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a ça qui se passe. Et du coup, ils ont plein d'audiences qui répondent positivement à ce genre de poste Et on s'éloigne de la connaissance, on s'éloigne du transfert des bonnes pratiques. Et moi, ça me. J'ai félicité un, un de mes premiers contacts sur Twitter en 2008. Il m'a dit, oh mon Dieu, Twitter m'a rappelé que ça fait 13 ans que je suis là. J'ai dit, mais tu sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce qu'à l'époque, on avait des vraies oui. conversations sur Twitter et on, et on grandissait ensemble. J'ai l'impression que un... c'est fini tout ça. Ça, c'est un truc amusant. Les, les, on parle... enfin, moi, je parle souvent des débuts du web parce que j'ai un, un souvenir moi ému et moi. de, de 95-96 et souvent dans l'imaginaire collectif 95-96 c'était le désert sur internet <rire> et j'ai jamais rencontré autant de personnes en fait euh, qu'à cette époque là on, on se rencontrait beaucoup plus souvent l'internet était un moyen, un pont vers des rencontres physiques qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus nombreuses voilà. je ne sais pas, notre ami Patrice est revenu a-t-il un micro ou est-il toujours sous Essaye d'être là ah on l'entend Alléluia. Okay. Bon. Donc, euh, je pense de... que Diana a bien posé le débat. Oui, j'ai entendu, euh... entendu ça. Euh, merci, Diana. Euh, moi, je voudrais, euh, je voudrais dire quelque chose maintenant, parce que je ne sais pas trop ce que vous avez dit tout avant, mais là, j'ai écouté Diana. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le, les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, sont devenus des, des caisses de résonance pour égaux fatigués. Et, euh, et qu'en fait, euh, c'est pas tellement ce qu'on dit qui semble important pour un certain nombre de gens, mais plutôt le nombre de likes ou le nombre de gens qui les commentent. Et donc, finalement, on dit n'importe quoi. Et puis, euh, bah, si on a des commentaires, c'est quand même bien. Euh, et donc, pour certains, d'ailleurs, euh, on est allé jusqu'à dire, et, et je me souviens d'une conversation qu'on qu a eue avec notre ami Philippe, que ce qui était bien, c'était d'initier la conversation et de, et de pousser les gens à commenter. C'est ce que font d'ailleurs certains, euh, qu'on aime un peu moins. Euh, mais finalement, est-ce que ça veut dire qu'on passe moins de temps à produire un contenu de qualité, que je crois que c'était ça le fond du débat euh, simplement parce qu'on passe plus de temps à essayer de faire euh, en sorte qu'il y ait des gens qui interagissent avec nous parce que ça nous fait du bien tu vois ça, ça flatte notre ego euh, moi je pense que c'est dommage moi je pense que par exemple j'ai pas l'intention d'arrêter de faire de, de bloguer enfin de décrire euh, des articles de blog comme le fait Yann on n'a pas le même style on fait pas la même chose mais peu importe je veux dire qu'on est persévérant euh, parce que non, mais c'est vrai, ça, ça prend du temps et de l'énergie d'écrire, et ou Philippe, ouais. d'écrire des choses qui ont de la valeur. Et moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça que de savoir s'il va y avoir 55 commentaires ou 300 000 commentaires super, super sympas pour me dire « Ah, c'était cool. Euh, » En fait, on s'en fout quoi, de, de ton commentaire, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, quand j'ai commencé à poster sur notre rendez-vous de ce soir, j'avais écrit « Si tu likes ce post, je ne te dirai pas merci. » Enfin, c'était l'idée de. <rire> enfin, donc personne l'a liké. Super cool. Hein. Donc les gens sont disciplinés. Finalement, si on leur apprenait à ne plus liker ou à ne plus commenter pour dire rien, peut-être qu'ils le feraient. Donc peut-être qu'on retrouverait mmh. la valeur au vrai, euh, au vrai contenu de fond, quoi. Parce que sinon, c'est tellement ouais. facile, tu vois. Il y a un truc. Euh... Parce qu'on est paresseux, en fait. On va on va ouais. toujours vers ce qui est plus facile. L'être humain est paresseux. Le cerveau est paresseux, donc euh, pour le cerveau, c'est vachement bien de lire le nombre de likes ou le nombre de commentaires qui augmentent. Et euh, bon bah ça va, j'ai bien fait mon job, quoi. C'est intéressant ce, ce, ce concept de paresse. Ça fait bien entendu penser euh, au, euh, au fameux livre et l'article de, de Nicholas Carr, *Is Google Making Us Stupid*? Et... Il y a un, je suis tombé sur une, sur une statistique il n'y a pas très longtemps qui montrait que des recher euh, les recherches sur Google, 50% des recherches sur Google qui n'apportent pas de clics. En fait, ce sont des recherches zéro, euh, zéro position zéro. C'est des recherches zéro, oui. <rire> zéro recherche. J'ai une question. Euh, euh, Est-ce que Loïc Simon… Euh, et bon, en LinkedIn, réponse oui. Voilà, j'ai la réponse tout de suite. Et puis, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de cliquer pour savoir qui est Loïc Simon. Je ne cherche pas à savoir qui c'est. C'est une plaisanterie en fait. C'est pour voir si tu suivais. Je euh, suis. Très bien. Et quelque part, je me suis dit, euh, c'est intéressant parce que euh, j'ai relié ça euh, au feedback que j'ai dans, dans, dans, euh, dans les classes. Euh, Qu'est-ce que c'est une recherche zéro clic une recherche zéro clic, c'est quand vous avez le résultat dans un petit cadre tout en haut. C'est ce qu'on appelle la position zéro. C'est au-dessus des résultats de recherche. Mmh. Donc, quand vous dites, euh, je ne sais pas, vous posez une question évidente, je ne sais pas, quest -ce, ce qui a gagné euh, Quel est le résultat du match Portugal-France d'hier Vous allez avoir 0-0 tout de suite. Il vous donne le résultat tout de suite. Et il peut donner parfois des, des horaires, des choses comme ça, des choses très, très rapides. Et en fait, ce que dont je me suis aperçu, c'est que dans les classes, euh, ça a beaucoup changé. Il y a quelques années, quand je posais des questions aux élèves et je les emmerde tout le temps pour voir s'ils suivent et pour éviter qu'ils qu qu bavardent, je leur pose tout le temps des questions. Qui a créé Wikipédia Est-ce que l'Internet a été inventé par un anglais ou par un français Ou par Etc. Enfin, le web Mais De toute façon, ils ne savent pas qui l'a inventé. Mais bon, c'est un, un belge qui l'a inventé. Un, un, des quatre, un, des alors, coup, un des quatre, est belge. Il y a, ils étaient deux, Robert Caillot, effectivement, qui est belge, belge. et bon, uh, Tim bon, Berners-Lee, bon. mais personne ne se souvient de Robert Caillot, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas de chance. Non, même parce que nous sommes modestes. Effectivement, effectivement. Euh, bref, quand on leur posait des questions de ce style, ils cherchaient tout de suite dans Google la réponse, ben, ce, qui était, ce qui pouvait paraître le début de la fainéantise. Eh bien non, en fait, quelques années plus tard, et ça je le remarque depuis deux ans, quand on leur pose des questions, ils attendent la réponse. <rire> ils ne <rire> cherchent même plus dans Google. Voilà, de plus en plus facile. De plus en plus facile. Et, et, et, et ce matin, on discutait avec Frédéric Canvet, qui me disait, euh, euh, mais pourquoi euh, continuer à écrire des articles Alors moi, j'ai une réponse pour ça, mais je vais plutôt vous écouter. Pourquoi continuer à écrire des articles, comme tu disais, Patrice, euh, alors qu'on est dans l'ère du snackable content Alors, peut-être c'est intéressant de continuer ce tour de, de piste pour voir comment, peut-être Philippe, en descendant euh, euh, oui. dans les… Dans les, dans les... Et comme je n'ai pas ouvert Google, c'est quoi la question La question, c'est est-ce qu'il faut encore pas. On, le débat qui a été amené par Diana oui. et relayé par, par Patrice, c'est effectivement, le, le débat de fond, à mon avis, c'est -ce en gros, est-ce qu'il faut encore se fatiguer à écrire des choses, quoi Est-ce qu'il faut Et, et, et le, je reprends les deux mots qui ont, que Diana a mis en, en exergue la connaissance et les bonnes pratiques. Oui, mais moi, j'écris parce que c'est un vrai plaisir d'écrire. Et donc, euh, voilà, moi, le, le, le web, en tout cas, les réseaux sociaux m'ont déjà euh, libéré d'une envie que j'avais depuis des années, donc avant. Moi, j'ai envoyé, j'étais un grand diffuseur de cartes postales. Euh, donc, j'ai envoyé trois, quatre cartes postales par séjour parce que j'avais envie d'écrire aux gens. Je savais que je les faisais rire, etc. Et, et c'était très, très personnalisé. Donc, euh, voilà. donc, avant les réseaux sociaux, j'avais résolu mon problème de cette manière-là. Donc, euh, donc, voilà, je n'ai aucun mérite à écrire beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, euh, j'aime ça. Et, et donc, je commence par mes journées par écrire. Ouais. Et voilà, maintenant, en fait, ce que j'ai gardé, c'est que je continue à les adresser. Donc, c'est rare que je pas un poste à destination de quelqu'un. Et naturellement, mais je vis la, la frustration presque quotidienne que cette personne visée ne réagisse pas. Mais mmh. Par contre, il y a d'autres personnes qui se sont reconnues et donc, ça peut susciter, susciter des commentaires. Maintenant, je ne suis pas le roi pour susciter des commentaires. On voit par exemple que Simon a une écriture beaucoup plus ouverte que la mienne où en fait, l'objectif est justement de créer des commentaires. Moi, en fait je ne pas le commentaire parce que je, je ne fais qu'affirmer des choses assez arrêtées. Et donc, voilà, j'ai raison, fermez vos gueules, quoi. <rire> et, et donc, euh... donc ça ne suscite pas aux commentaires. C'est le réseau social quoi, j quoi en fait. Oui, par, <rire> par contre, <rire> j'ai quand même j pas besoin de potes, parce que j'ai quand même une série de... de gens qui me sont assez fidèles. Je j'ai quand même entre 10 et 20 personnes qui Bon, se manifester, jamais tous en même temps, mais bon, voilà, j'ai une petite communauté de, de fidèles. Euh, et donc, voilà, même pas que je finis mon poste par une question, j'ai rarement des commentaires. C'est un truc que je ne maîtrise pas. Je vais aller dans ton euh, sens, Philippe. Ouais. En fait, je pense qu'on qu n'écrit pas pour avoir des commentaires. Mm -hmm. De temps en temps, on pose des questions. Mm -hmm. Mais Loïc effectivement écrit pour, pour, pour avoir des commentaires. Et c'est ce qu'il a prêché pendant les social selling forums, et pas seulement lui. Et, ah, et à la fin... Ah, Il pas d'accord. Oh, je n'écris pas pour avoir des commentaires, Patrice. J'écris pour avoir un impact, et j'écris pour créer un, un débat, pour créer des conversations. C'est pour ça que j'écris. C'est exactement la même chose, on peut appeler ça des C'est pas pour avoir des commentaires, c'est bah, voilà. pour avoir une conversation. C'est pour avoir un impact d'abord. C'est pour avoir un impact. C'est pour avoir par les commentaires. Ouais. un impact qui est, qui est effectivement, euh, qui vient en bonne partie d'ailleurs des discussions et des débats qu'il y a autour d'un poste. Voilà. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, et de moins en moins facile d'ailleurs, comme le disait Philippe, enfin, ou je ne sais plus qui. Donc, F oui, Philippe écrit. C'est la même chose, c'est cette philosophie-là, à mon sens, mmh. cette philosophie de dire aux gens, parce que je l'ai entendu dans tous les social selling forums, excuse-moi de te, te contredire sur ce point, même si ce n'est pas ta pratique, c'est ce qui a été prôné par tous les intervenants, de dire aux gens bah, si vous ne savez pas écrire, faites des commentaires. Tu vois, en, en mode bah, ça, ça vous permettra au moins d'exister. Je ne ah, sais, oui. pas, je sais oui. pas où on va avec ça. Non, en fait. non, non, non, mais parfait, si, ça peut Si ça on n'avait rien à dire, pourquoi est-ce qu'on aurait plus à dire dans un commentaire que dans un article, ou dans un post Oui, mais donc voilà, par exemple, moi, j'ai eu pas mal de commentaires il y a, il y a deux jours euh, sur un sujet où je ne pensais pas que ça allait bouger, etc. C'était une fois assez affirmatif et il y avait beaucoup de… ça pouvait être interprété de plusieurs manières. Et c'est vrai qu'il y a, je ne sais plus qui, il y a quelqu'un qui a fait un très long commentaire et en fait qui a lui suscité le débat. Et donc, finalement… Euh, il a été beaucoup commenté parce que j'ai eu un très bon commentaire. Exactement. C'est quand même Je assez surprenant. Choses. Et naturellement, ben, ça, va ça assure pas mal de visibilité. Quoi, parce qu'après, ah. euh, quand on regarde le nombre de vues, ben, il a fait quatre fois plus que d'habitude. Et à la base, c'est quelqu'un qui m'a offert un super commentaire. Merci à lui. Je n'ai pas, pas beaucoup de gratitude parce que j'ai déjà oublié qui c'était. Mais merci à lui. Je vais le retrouver en, en scrollant. Donc, Philippe. Écrit pour lui des choses très affirmatives et il se fout des commentaires. Il fait, il fait du réseau asocial. Euh, je, oui, je suis un peu asocial, oh, je, mais non, mais je. En fait, je sais quand même d'apporter. De, de euh, voilà, moi je me suis refusé de. Je ne vais pas citer de nom, mais je refuse les putaclics. Et donc, les <rire> gens qui. Enfin, c'est genre insupportable, j'en parlais. C'est quoi un putaclic, alors Enfin, je sais un peu, mais vas-y, dis-nous. Bah, bon, c'est. Euh, c'est la petite blagounette un peu foireuse, euh, souvent le plus sexiste ou alors prêchi-précha. Hein. Êtes... Il y en a pas mal des trucs comme ça. Ouais, Je, vous êtes il y en pour... a un qui me vient à l'idée. On voilà, en a parlé êtes... avec Patrice. Mais voilà, vous êtes pour contre Je la, la... vous êtes pour contre la mort, et, truc, et ça. Et enfin, mm. ce, ce qui est désolant, c'est que ça marche, quoi. Et ça ouais. a toujours existé, en, en... également en littérature. Hein. Donc Michel Houellebecq, qui est à mon avis le, le, le plus grand auteur contemporain, mais Comment dire, euh, est un moins bon vendeur que Ferry, euh, qui. qui C'est Ferry, en fait, celui qui fait des trucs, je vais dire de jeunes filles, un truc, un peu, des, des romans un peu à l'eau de rose. Mais bon, le mec, il score 100 fois plus, quoi. C'est voilà, mm. toujours un phénomène qui a existé. Dans les eaux bêtes de journaux, euh, ben, on vend plus de Paris Match que de Journal Le Monde. La vie est ainsi faite. Je n'ai pas dit que j'étais aussi intelligent que Journal Le Monde, en tout cas, quand je me lève le matin, j'essaye d'être. Mm je me donne, pour raison d'être, euh, d'être intelligent. Bon, parfois, j'essaie d'être drôle aussi, hein, mais parfois, mon humour ne passe pas. Ça, après, c'est un peu, euh, comment dire, euh, subjectif, parce que peut-être celui qui met les blagues il se trouve intelligent aussi, et après tout, il est peut-être autorisé. Non, non, et... je pense que, enfin, je... voilà, alors une fois, j'ai décidé, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, mais il y en a qui le font de manière euh, tout à fait volontaire, mm. euh, qui visent une certaine population. Moi, j'appelle ça directeurs commerciaux à Chaussettes Blanches, euh, qui sont souvent projetistes de droite et qui disent en public euh, donc, il y a une vraie stratégie derrière. Je suis vraiment désolé. Quoi. Donc c'est particulièrement intelligent. Et il ne fait ouais. pas ça pour se faire plaisir, il fait ça pour ouais. ramener du lead. Oui, oui. Donc bah, d'un point de vue stratégique marketing, ouais. voilà, moi, qui, qui, qui préconise de faire des choses stratégiques d'un point de vue marketing, je ne peux que m'incliner. Par contre, je déteste sa ligne ou plusieurs lignes. Ouais. Ok, je, on en rediscutera offline, mais je, oui. je crois voir de qui il s'agit. Et à chaque fois que je le scude, parce qu'il il y a justement un truc un peu… Euh, exagéré, qui, est, qui cherche à gratter contre les murs et que je lui dis mais non, mais en fait ça c'est si on croise l'information on la retrouve ici et là, et là, et là, et là et, là, et elle n'est pas vraie elle est démentie ici, ici, ici il mmh. n'aime pas du tout en fait il n'aime pas du tout ça mais en fait en plus ça n'empêche pas les 3500 commentateurs de com continuer à commenter des trucs de n'importe quoi sur une information fausse mais bon, tout, tout va bien on va, on va passer à Richard qui, qui meurt d'envie de, de s'exprimer Attends, euh, alors il va brancher son micro, Richard. Non, il n'a pas branché son micro. On l'entend pas. On n'entend pas, Richard. Alors pendant que Richard branche son micro, euh, on pourrait peut-être passer la, la parole à Marc. Il a l'air très concentré. Il cherche son micro, il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Oui, pas de oui, euh, Moi je vous écoute attentivement depuis la Suisse. Euh, euh, moi je suis plutôt... Euh, euh, receveur que, que, que publieur, donc euh, euh, je suis euh, je, fais, je fais du LinkedIn un peu malgré moi je découvre de jour en jour c'est une des raisons pourquoi j'adore découvrir donc je continue à m'alimenter et euh, je poste effectivement moi-même de temps en temps des, euh, des avis euh, mais des commentaires je, je refuse de commenter commenter des des, des postes qui, qui n'ont pas de sens ou qui sont juste pour, pour l'ego de la personne qui l'a publié ou bien pour se faire connaître mais c'est toujours d'apporter de au moulin de, de, du sens au, au contenu qui est publié euh, voilà, ça c'est mon avis maintenant euh, je vous laisse euh, je vous laisse reprendre la main et puis me, me dire que, quels sont les quelles sont les possibilités avec les pods Pourquoi les pods Quelles sont les et, alternatives aux pods Et publier des choses un peu plus profondes, peut-être C'est quelque chose qui vous tente Non, ou... je n'ai jamais bugué euh, ou publié. Euh, je suis plutôt euh, euh, réactif aujourd'hui. Mais comme, on dit, comme vous avez dit, ça peut venir un jour, que celui qui commence, il va peut-être un jour publier. D'accord. Merci, Marc. Alors, je ne sais pas... Si notre ami Richard a trouvé le micro, il n'a pas trouvé le micro. Ah, c'est dommage. Euh, peut-être, Richard, si vous voulez vous reconnecter, peut-être. Ce sera, sera peut-être plus facile. On va passer la parole à Daniel, qui lui a un micro. Je le sens. Il a une tête de quelqu'un qui a un micro. Oui, moi j'ai un micro, ça devrait aller. Je dirais, euh, moi j'ai des habitudes sur LinkedIn où j'écris pendant des posts, des commentaires et quand je fais des commentaires, j'essaie de faire des commentaires pour avoir une conversation et d'apporter quelque chose d'utile. J'ai été appelé à rejoindre des pods et je me suis fait sortir de pod. Ah. Donc, euh, j'ai l'expérience de pod et que moi, je vais pas dans un pod pour être une machine à faire des commentaires inutiles. Ah ouais. en fait, si je rejoins un pod de pot, c'est parce que derrière, il y a une mission ou il y a quelque chose qu'on a envie de faire en ensemble. Sure. C'est bien de partager des articles, je trouve ça très intéressant. Mais s'il n'y a pas de sens à ce partage, on construit quoi ensemble et on va vers où ensemble ouais. Et moi, je, je, je, je, je suis dans. Euh, J'ai un temps précieux comme celui qui est de l'autre côté. Je, je souhaite avoir euh, ce temps utile ou des choses que je partage, que ça soit utile et vice versa. C'est équitable mais Ça, ça m'intéresse cette histoire de se faire virer d'un pod. Je sais pas, je... qu'est-ce que tu as fait pour ça es, Tu, tu es un peu rentré dans les. Alors, il y a là, euh, <rire> dans le dernier pod où je me suis viré, c'est parce que je ne rentrais pas dans, le, dans la discipline de commenter tout de suite. Ah bon Ah oui, au bout d'un certain temps, j'étais dans le pod, je disais, et je me suis fait sortir parce que, en fait, je ne contribuais pas ah. suffisamment. Question, question de Coqueline intéressante. Concrètement, comment cela se présente quand on est appelé à faire partie d'un pod bah, moi, Tu connais quelqu'un qui voisins. est dans un pod, en général, il, y a un pod tu... il y a une discussion qui se crée. Ouais. En général, tu as appelé, hein. donc tu as repéré. Enfin, Moi, j'ai voilà. participé à deux. À la base, c'est eux qui sont vus vers moi. Voilà, et ouais. soit ouais. ils viennent par, par message direct, soit ils taguent. Ouais. Voilà, maintenant, moi, je, je l'avais accepté plus pour voir comment ça se passait de l'intérieur, voilà, pour avoir un retour d'expérience. Après, moi, j'avais la conviction que j'avais pas envie. Donc, j'ai été observateur, mais je n'ai jamais actué, activé le pote pour que le pote publie, euh, comment dire, commente mes propres commentaires. Donc, j'ai juste été là en tant qu'observateur. Ouais. Par contre, j'ai de temps en temps commenté des choses qui me plaisaient, ou j'ai détecté des articles qui me plaisaient bien, mais moi-même, je n'ai pas utilisé ce levier-là parce que. En fait, ce levier pour moi est artificiel et est faux et en plus pénalise mon, mon travail parce que donc je n'écris pas, pas que allez, pas pour rien dans le sens où moi, je, je travaille beaucoup l'audience silencieuse et donc euh, ben, j'analyse tous les rapports de LinkedIn. Donc, à la base, si ces rapports sont basés sur du faux et de l'artificiel, ben je, voilà, je, je travaille sur du faux. Par contre, euh, ben, si euh, les gens qui me regardent, euh, dont l'audience silencieuse est naturelle, naturellement, ben, les résultats l'ont Ouais. Probablement plus valable. Voilà. Donc Là, il y a une décision où là, je suis en phase avec ma stratégie. On va revenir sur notre ami Daniel. Donc, on sait comment il a été appelé sur un pod. Il a, il a reçu une invitation. Daniel, est-ce que tu peux commenter, s'il te plaît Ça peut se passer par téléphone, par, par email, par tout ce qu'on veut, ou par euh, tagging, par, par messagerie privée, par. Euh, tes, euh... Ça peut être partout, en fait, par message privé, tu croises la personne, tu as croisé sur LinkedIn, tu la croises dans un événement, tu continues la conversation, puis après, on échange, on a envie de faire quelque chose et puis tu te dit, rejoins, rejoins le pod. Moi, j'ai rejoint un moment donné le pod parce que je croyais que c'était une communauté pour échanger, partager des choses, pas pour faire de la clicouille. <rire> la clicouille et du commentaire zéro valeur ajoutée. oui. Le ah, tout à l'heure m'a accusé de faire un pod sans valeur ajoutée. Alors qu'il était oh, juste. Coup... Ajoutée, donc euh, il y a zéro valeur <rire> ajoutée plus. de partage, d'échange, de contribution à quelque chose qu'on veut faire ensemble. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais comment on peut se faire jeter d'un pod Je suis désolé, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je... bah, moi, si oh. tu veux, c'est simple. C'est quelqu'un qui avait fait le bilan. J'ai eu deux cas cas, la personne au bout d'un certain temps a fait un bilan, a trouvé que j'étais pas assez productif. Il <rire> gentiment. Le deuxième cas, c'est que dans ce pod là, moi j'ai fait de la conversation. Mais rien ne t'empêche de retourner sur le pod et de commenter. Et, et... Non, parce qu'il te, il te retire du groupe WhatsApp, tu peux pas y revenir. Ah, vient, là, c'est dans WhatsApp. Ah oui, d'accord, mais euh, tu peux commenter sur LinkedIn. Oh, oui, mais je peux toujours... Attends, j'ai toujours ma capacité à faire ce que j'ai envie en termes de d'habitude de communication sur LinkedIn, commenter des posts avec des gens qui m'intéressent et ainsi de suite, ou des gens. Que Quelqu'un commente un, un article que je connais qui finalement vient sur mon fil et je trouve intéressant et que j'ai envie de faire un commentaire ou de poster des trucs, ce n'est pas ça le sujet. Là, je parlais du pod, je rentrais dans un pod et tu me dis comment je suis sorti. Euh, voilà, ah, Maintenant, je, je ne sais pas ce que tu as fait ou pas fait dans, dans ce pod là, mais dans, dans le pod où j'ai été, donc le, le patron de ce pod là qui est Jean-Pascal Mollet, euh, Jean-Pascal -Jean Mollet en fait, euh, S'arrange pour que ce soit quand même assez clean. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a un des 50 qui était dans ce pote-là qui était un peu désagréable. Et finalement, je trouve qu'il a pris la bonne décision de l'éjecter. Je sais pas du tout ce que tu as fait, etc. Manifestement, tu juste pas été. Euh, comment dire Tu pas respecté les règles, il fallait cliquer, cliquer, cliquer. Mais donc, parfois, le responsable du pote a tout intérêt à. Il est quand même un peu chez lui, quoi. Donc quand elle bagarre dans son appartement, en général, on, on met quand même le, le gars qui veut se bagarrer en dehors de la scène. Quoi. Après, il y a, je continue hein, dans un deuxième pod. Que je, je, je, voilà, après, je ne suis plus dans deux pods parce que ça ne m'intéresse plus. C'est dans un deuxième pod. Dès que j'ai fait des conversations et tu t'aperçois que tu gênes, pas que tu fais des commentaires désagréables, c'est qu'à un moment donné, la conversation avec ce que tu apportes intéresse les gens et donc la personne veut rester le... Veut maîtriser en fait, ce ouais, fait. Ouais. donc elle t'éjecte. Elle, elle, elle éjecte ah oui, voilà. comme, euh, en fait. Euh, tu sais, si tu vas dans des, euh, dans des organisations, tu arrives, tu es différent, tu apportes de la valeur, et puis tu on te dis, tu rentres ouais, ouais. pas dans la culture. T es pyramide, pod pyramidal, personne bleue qui te dit, bah, tu respectes pas les règles, tu sors. Deuxième chose, pod <rire> rouge, mmh. te dit, oui, maintenant, oh, bah, là <rire> tu, as, tu as raison. En fait, et culture, je trouve aussi dans les pods une certaine culture organisationnelle. En fait. J'ai eu oui, un pod comme ça il n'y a oui. pas très longtemps, où il y a l'auteur qui dit, euh, euh, il envoie un truc sur, euh, euh, enfin le truc euh, populiste comme d'habitude, euh, les Français euh, parlent trop l'anglais, etc. etc. Euh, il faut parler français, vive la France, etc. Et euh, dans, son, dans son libellé de... De compte LinkedIn, c'était marqué bestseller author. Alors, je lui dis, ben, moi, j'ai rien contre l'anglais, puisque je suis bilingue, donc je m'en fous un peu, en fait, mais si tu veux parler l'anglais, c'est bestselling, enfin, et pas bestseller author. Ou alors, tu mets en français, tu mets auteur de bestseller, et à ce moment-là, tout le monde comprendra. Et donc, du coup, j'ai un, un peu gâché la fête. Et Là, d'habitude, il ne répond jamais quand je le, quand je le late. Et là, il m'a répondu, mais, mais il n'a pas osé me jeter. Alors, je ne sais pas, peut-être que peut-être qu'il a peur, hein, mais je me suis pas fait jeter. Tu mmh. as un, enfin, un physique impressionnant. Hein. <rire> oui, oui. Tu mais tu n'étais et... pas dans un pod. Tu n'étais pas dans un pod. Tu étais en public sur LinkedIn. Oui, oui, Ça n'a rien à oui. voir, ce n'est pas du tout la même chose. Le pod, c'est un groupe privé en général sur WhatsApp, mais également sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn, tu es bloqué à 50 personnes dans mmh. un groupe de messagerie et puis c'est assez chiant d'avoir toutes les notifications qui arrivent, quand, surtout quand les gens commencent à faire du blabla, blabla dans les pods. Sur WhatsApp, par okay. exemple celui de, de Jean-Pascal Mollet, dont je fais aussi partie, comme Philippe, on est membre sans, sans être très actif. Eh bien, ce pod-là, il y a 56 personnes, d'accord Et mmh. ils se sont arrangés d'ailleurs pour qu'il y ait d'un côté le pod dans lequel tu ne fais que poster les URL de tes postes, en fait, mm. dans le pod, pour que les gens puissent cliquer sur l'URL et ensuite aller commenter ou pas. Oui, voilà. mm. Et à côté, il y a un groupe de discussion. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant parce que justement, ça évite la pollution au niveau des membres du pod qui veulent vraiment l'utiliser intelligemment. Alors, dans les, dans les fils de discussion, il y a souvent des choses très intéressantes en matière d'entraide dans certains de ces mm. pods. Hein. Je pense à celui dont on vient de parler où les gens peuvent effectivement avoir un fil de discussion entre eux pour s'entraider en dehors du côté purement pod. Ça peut faire partie mmh. de quelques avantages que peut avoir ou pas d'ailleurs un pod. Il hein, ne faut pas bon. tout jeter, le bébé avec l'eau du bain. Il hein. mmh. ne faut pas tout jeter. Maintenant, il faut, faut retenir aussi que ben, Daniel disait que c'est une structure pyramidale. Et dans une structure pyramidale, en général, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est celui qui organise le pod. Et donc, celui exact. qui… Euh, voilà donc Jean-Pascal Mollet finalement bah, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien en termes de visibilité quoi. donc je pense que c'est le ce gars il vaut mieux finalement être le, le patron d'un pote euh, que voilà c'est un premier bénéficiaire selon moi Après, je ferai un commentaire, on revient je... sur l'idée que c'est celui qui reçoit qui tire les bénéfices ah, c'est ça qui ce oui c'est en tout cas c'est celui qui organise et qui organise l'interaction euh, il va être spontanément liké quoi donc même sans bien. susciter sans lier etc en fait ça va être le bon copain quoi mais par rapport oui, à ce que tu... Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu crois que les conversations sont plus intéressantes quand il y a 100 personnes dans ton appartement non, pas du tout. ou quand il y en a 5 <rire> Oui, ben, je ne peux pas En effet, c'est pour, contre la mort, euh, oui, en effet, je préfère… On va faire un mais... petit et moi, je... stop parce qu'il y a, y, a, y a quelques personnes qui ont posé des questions et je dois avouer moi-même moi ne, pas, ne pas tout comprendre non plus parce que je connaissais la, la partie visible de l'iceberg mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui passaient leur temps à perdre leur temps à être dans des, dans des groupes privés pour aller s'emmerder, à faire cliquer sur des trucs publics bon, c'est tellement tordu que il bon, y a des gens qui ont du temps à perdre c'est bien, je suis content de le savoir pour eux euh, ce qui n'est pas le cas ici euh, les, les personnes à l'extérieur Coqueline nous dit les personnes à l'extérieur voient que tu fais partie du pod LinkedIn point d'interrogation ben la, la réponse on vient d'avoir. c'est que sur ces, ces pods privés non, si on n'est pas dedans on ne le voit pas si j'ai bien compris c'est un moyen artificiel euh, encore plus artificiel que celui d'une discussion qui est provoquée en public que, qui est déjà une question en soi hein. Mais c'est un, un, un cran supérieur. Et je dois avouer, benoîtement, que ben, en fait, euh, j'ai passé euh, euh, près de 17 ans sur LinkedIn et que je ne savais même pas que ça existait. Alors, il y a une autre question posée par Diana, c'est « Mais alors, quelle est la différence avec un groupe LinkedIn ?» C'est une bonne question. Déjà, c'est invisible. Hein Donc, En fait, la stratégie d'un pote, c'est d'avoir de, de, de, des accords entre amis sans être vu par euh, la, la maîtresse ouais. LinkedIn, en fait, hein, qui qui veut justement pas que les gens violent l'algorithme. Alors, a... le pod, il le met systématiquement sur WhatsApp, alors Exactement. Non, non, non, non, il y en a ouais. aussi sur LinkedIn, tu peux en avoir sur LinkedIn, mais je, dis, ouais. je te disais que c'est ouais. limité à 50 participants ouais. sur LinkedIn ouais. et ça crée une, une espèce, de, ouais. un espèce de bruit de notification ouais. sur LinkedIn et les gens préfèrent en général l'avoir sur WhatsApp. Voilà, D'accord. Justement... Excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends ouais. pas, c'est… S'il si y a seulement 50 personnes, ça crée un buzz dans le groupe, mais c'est hermétique, c'est-à-dire il n'y a pas non. de point de sortie. Euh... Non, parce ah, que non. ces 50-là partagent sur leur réseau ouais, et donc contribuent à, avec leur clic artificiel à augmenter la visibilité, puisque enfin, leur, leur commentaires, puisque LinkedIn augmente la visibilité à partir du moment où il y a des commentaires. Donc, s'il y a 50 personnes qui ont un réseau qui augmente la visibilité, ben, du coup, mécaniquement… On, on donne des visibilités à des communi des communications qui n'ont pas forcément grand intérêt, mais. mais si. on, disait, on disait tout à ah, l'heure que c'est un groupe privé. Un... C'est un groupe privé, non? Non, mmh. c'est un groupe pour partager les URL. C'est un groupe dans lequel tu partages mmh. des URL. Mais une fois que le, les membres du groupe cliquent sur l'URL, ils arrivent sur LinkedIn et sur LinkedIn, en public, ils vont commenter. Ouais. Si tu as, et si tu as ouais, un certain oui. nombre de membres du, du pod qui commentent, effectivement, jusqu'à présent, depuis quelque temps, l'algorithme Ça peut-être ça va changer, hein, non, mais privilégier les posts changer, ouais. qui étaient largement commentés, notamment dans les 2, 3, 4 heures qui suivent la publication du poste. Donc il y a aussi une question de timing qui fait que quelquefois les membres d'un pod veulent que les autres réagissent rapidement une fois qu'ils ont publié quelque chose dans le pod. C'est vraiment uniquement un groupe de partage de liens, si on peut s'appuyer. C'est uniquement un groupe de partage de liens à fins. Mais donc, ça dépend, ça peut être fait pour, pour une bonne cause. Si tu as un bon oui. contenu, comme le, le superbe livre blanc en effet. de notre amie Lydia, qui a disparu, qui était là tout à l'heure. Euh, ah non, elle est là, elle est là. pardon, excuse-moi euh, et donc euh, je dirais que tu veux partager ce livre blanc plutôt que d'attendre que LinkedIn cache ta publication effectivement, tu pourrais demander à Diana Diana, est-ce que tu peux nous donner un petit coup de main euh, ça, ça n'est pas répréhensible le contenu, il est de qualité enfin, après je vous laisse juger euh, si ça vous plaît, vous le partagez si ça ne vous plaît moi, j'ai toujours fait ça après, sous l'angle de la... Euh, du choix, c'est-à-dire, euh, je te partage un truc et puis si tu n'as pas envie de le partager, il n'y a aucune obligation. Là, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a une sorte de, de, de, de, de pression, de peer pressure à l'intérieur de ces groupes, euh, en plus avec des, des, des représailles sur les vilains canards qui mettent des, des mauvais commentaires, ou qui ne sont pas sympathiques. Et qui... bah, ou de manière intrinsèque, hein, c'est-à-dire que c'est toi, si tu ne likes pas systématiquement ce que les autres publient, bah, les gens ne oui. vont pas te renvoyer la balle. Quoi. Oui, bon, J'aimerais quand même revenir aussi sur le, le point, c'est la force du levier. Par exemple, hum. moi, la, la, meilleure des, la meilleure des nouvelles, c'est quand l'Obinia en fait, vient faire un, ouais. un petit like sur un de mes postes. chaque fois que l'Obinia intervient à, à un simple engagement, en général, c'est fois, presque fois deux par rapport en termes d'audience. Donc systématiquement, en fait, euh, lui qui travaille beaucoup sur la fidélité, il est là-dessus. Et une communauté qui lui est très fidèle. Et donc, c'est vrai que chaque oui. fois que l'Obigna va liker quelque chose, il embarque une partie de sa communauté. Et donc, en tout cas, moi, quand je mesure, ben, en général, quand l'Obigna intervient, intervient c'est chaque fois fois deux par rapport à la moyenne. Bon, ben. Je, je le saurai pour la prochaine fois. Euh, non, non, non, <rire> C'est pas mal, on soit facturer maintenant. Ouais, encore faut-il qu qu faut qu'il soit au courant que tu as fait un post, Philippe. Donc, en général, les mécanismes, c'est également euh, ce que certains n'aiment pas non plus, qui est le tagging à bon escient. Oui, C'est-à-dire oui. que oui. quand tu tags des gens, ils vont être notifiés différemment que dans un pod. Ils vont être quand même notifiés. Si tu les as tagués à bon escient, c'est win, win, win. Gagnant oui. pour oui. Euh, celui oui. qui a posté, gagnant pour celui oui, qui sûr. commente. Et gagnant pour les ceux qui lisent, parce qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir lire le bon débat qui se crée autour du poste de Philippe. Oui, mais ah. ça. J'aimerais j'aimerais j'aimerais commenter sur cette pratique. Je vais pas en faire un essai, mais vraiment commenter sur cette pratique et utiliser à travers quand on tag quelqu'un. Moi, j'ai remarqué que quand on explique rapidement pourquoi la personne est taguée, c'est beaucoup plus apprécié et beaucoup plus engageant que si mmh. on fait juste taguer froidement. Mmh. Donc, et oui, c'est un montre de respect aussi. Voilà. Pat, Patrice, euh, qui a disparu de la circulation, euh, nous dit… Ah, ne pourrions-nous trouver quelque chose d'intéressant euh, et d'innovant pour promouvoir, des c'est ce qui me paraît être le fond de la question Et je branche en même temps sur la remarque de Lydia qui nous dit, mais l'algorithme de LinkedIn ne privilégiait-il pas non plus la, le qualitatif d'un commentaire Alors là, je demande à savoir comment une machine peut déterminer bah, le, oui. le, la qualité d'un commentaire vis-à-vis euh, -vis de la quantité. Mais alors, comment, comment se sortir de cela Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette docte assemblée qui a une idée innovante, qui, soit, qui nous permette de promouvoir nos contenus sur lesquels nous avons transpiré pendant des heures pour créer des choses ben, a priori intéressantes, ou, ou tout moins que nous avons trouvées intéressantes et que nous aimons partager. Et, et, et, et, et comment contourner tous ces, tous ces dispositifs sans, pourfois, pour par, pardon, sans pourtant tomber dans cette mécanique putaclic, entre fermer les guillemets, pour citer Philippe Il faut avoir des super fans, en fait. Il faut que tu aies des super fans comme Philippe ou comme Patrice ou comme certains qui ont des super fans qui vont aller proactivement regarder tout le temps, tous les jours, tout le temps, mmh. ce, que leur, mmh. ce que la personne dont ils sont fans, ce, ce qu'elle a publié par exemple. Voilà. Oui, bien sûr. on revient sur on les principes de la fidélité. Donc ça oui. veut dire, euh, moi, pas, contrairement à ce que Loïc pense, je n'ai pas besoin d'être alerté par l'algorithme pour euh, regarder ce que fait Philippe. Ben mmh. voilà ou ce que fait Yann, ou ce que fait quelqu'un d'autre. Euh, J'y vais parce que j'en ai envie, et je vais voir un petit peu ce qu'ils font. De temps en temps, je me balade sur son profil, je regarde ce qu'il a posté. Alors oui, comme l'algorithme le voit, il me, il me pousse un peu plus ses contenus, c'est évident, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir d'autres contenus ailleurs. Donc en fait, c'est parce qu'on a donné des bonnes pratiques aux gens, que comme d'habitude, ils ont cru qu'il fallait qu'on fasse tous la même chose, et que comme on s'est mis à tous faire la même chose, tout le monde va faire des commentaires sans intérêt sur des posts des autres. Alors après, on a poussé ça à l'excès. On s'est dit, ah ben si on fait un groupe de gens qui vont commenter chaque fois que j'écris quelque chose, ben comme ça, c'est encore mieux parce que je vais avoir encore plus de vues. Tu vois Donc moi, j'en suis arrivé à plus taguer les gens ou de moins en moins. J'en suis arrivé à évidemment ne pas faire partie d'aucun pod parce que en fait ça ne m'intéresse pas je, je n'ai pas envie de penser comme tout le monde c'est un truc que je, ça, ça ne m'intéresse pas je, je veux bien euh, aller commenter ce que fait Philippe ou ce que tu fais Yann ou c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble ce soir et, et d'autres hein, que je découvre là sur, sur, sur ce pod entre nous euh, mais c'est moi qui décide c'est pas l'algorithme tu vois oui. oui absolument euh, je, je, D'ailleurs, à ce sujet, je vais brancher sur une remarque de Frédéric qui nous dit euh, « Ces communautés ont des règles, mais on est proche de la dérive d'achat de liens comme sur Google au final. » C'est pas faux. Enfin, sauf que ça ne coûte pas 30 euros. C'est pas faux. Non, mais c'est exactement ça. Ça ne coûte pas 30 euros, mais comme tu es prêt à mettre n'importe qui pour atteindre les 50 gars qui vont faire ton pod, hum. tu mets n'importe qui dedans. Donc, par exemple, tu mets Jean-Pascal Mollet, comme il n'est pas là, je peux le dire, tu vois. Donc, comme ça, tu es sûr d'avoir euh, le gars qui va liker, liker, liker, liker. Bon, en fait, euh, il n'a même pas lu ce que tu as écrit, mais il like quand même, il commente pour dire euh, « Ah, ben bah, moi aussi, j'avais dit ça dans un article, blablabla. » C'est ridicule, tu vois, ça n'apporte ouais. plus de valeur. Et, et encore, on n'a pas parlé des pods automatisés par des logiciels. Hein oh, heureusement. Fou, <rire> on, on les a heureusement. On leur a déjà réglé leur compte avec… Euh... Euh, avec notre ami Fred sur euh, sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous retrouver sur la chaîne YouTube euh, sur le euh, sur le blog de, de, de visionary marketing. Euh, alors euh, justement, je, je vois que Rosangela est là parmi nous. Rosangela, si mes souvenirs sont bons, vous êtes productrice de films et c'est qui est assez assez original par rapport à nos profils qui sont autour du marketing. Peut-être ça serait intéressant d'avoir votre, votre avis vous qui, qui vivez du contenu aussi peut-être. Je vais, je, vais je vais vous ouvrir votre micro. Elle est là. Non, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie pour la. C'est l'heure de l'apéro, sans doute. Oui, c'est l'heure de l'apéro. D'ailleurs, on, a... on, on approche de la fin. Hein. On a loupé le casting, là, manifestement. Pardon on n'est pas, pas retenu au niveau du casting. On n'est pas retenu dans le casting, c'est dommage. C'est dommage ah. parce que son point de vue aurait été intéressant et diff différent, son profil est très différent du nôtre. Euh... Je suis désespéré. Si elle, sur, euh, si elle fait un film sur un marcheur qui se prend en selfie <rire> toute la journée, alors là, on, a, on a un acteur. Hein, veux dire. <rire> <rire> ok. Euh, alors, le dernier point, c'est. Euh, J'ai vu une remarque aussi de. De Frédéric encore. Je pense en fait, simplement qu'il faut des groupes. De... Excuse-moi. Oui J'aurais bien aimé quand même qu'on qu pousse un peu la question sur qu'est-ce qu'on qu qu aurait comme idée pour innover, tu vois, pour faire oui. autre chose. Parce que bon, d'accord, les pods. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Hum. Euh, ça marche pour certains, ça ne marche pas. On, on trouve ça processus Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait je pense que, enfin, je vais sortir une innovation d'il y, y a 30 ans, mais ce qui marche le mieux sur les, sur les, comment dire, sur les publications, mais de très très loin, hein, c'est le, c'est le en fait, tout bêtement. Donc il faut qu'il soit bien fait. C'est ce qui n'est pas le cas d'ailleurs chez moi, c'est une catastrophe. J'ai pas le temps, donc je fais un truc de n'importe quoi avec des flux RSS, une horreur. Mais mais si j'avais le temps de oui, c'est horrible. Mais, mais si je ne faisais pas avec les flux RSS, je ne le ferais pas du tout. Parce que en fait, euh, je m'apercevais les, toutes les semaines, on loupait la, la newsletter du mardi parce qu'il y en avait toujours un. On a tellement de missions, tellement de trucs à écrire pour les autres. Du coup, on n'a jamais le temps. Et on arrive le mardi matin et puis on finit l'article. Et du coup, on n'a plus le temps d'écrire l'emailing. Alors, j'ai trouvé cette astuce. C'est que tous les mardis matins, j'ai une horloge qui se met… Euh, en place et qui aligne les planètes et qui envoie le flux rss de tous les articles qui ont été publiés depuis la dernière fois mais c'est pratique c'est affreux mais c'est pratique et du coup et ça ça marche très très très bien ça marche très très bien on passe de, de 50 clics horaires enfin 50 vues horaires à 150 quoi. poum, et dans, dans toute la journée c'est impressionnant c'est simplement si j'avais le temps d'en de, de, faire une bien meilleure et ça ne serait pas difficile euh, l'emailing et et donc notamment euh, bah, suite euh, à la sollicitation de Patrice j'avais fait une présentation sur euh, l'emailing n'est pas mort et vous trouverez l'article sur Visionary Marketing parce que j'avais fait l'article avant la présentation et dans, et dans mes recherches j'avais trouvé euh, un truc absolument génial qui s'appelle la non... La, la, la non-newsletter. C'est un truc qui est superbe. C'est euh, un pro des newsletters qui fait ça. Et il écrit une newsletter sur Google Docs. Et c'est assez génial parce que vous pouvez voir, c'est uh, David Orchinski, je crois, un truc comme ça. Ou Orlinski, un truc dans le genre. Euh, et il est à New York. Et il, fait, euh, il, il, il met son, sa newsletter en ligne et les gens viennent commenter dans le Google Docs. C'est absolument génial. Ça, c'est pas mal, ça. C'est une sorte de pod euh, intelligent. Ouais. Mais il apporte une vraie valeur parce que sa newsletter, c'est vraiment euh, du lourd. Euh... J'essaie de vous la retrouver pour mettre le lien. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée… Euh... Patrice. Non, je trouve que c'est une bonne idée, mais en termes de retour d'expérience en tant que lecteur, moi, je suis abonné à plein, à plein de newsletters, mais en fait, je ne les lis jamais. Quoi. Je les, les clique jamais. C'est bizarre. Ça. Et pourtant, à la base, j'étais intéressé. Pourtant, je ne les lis jamais. Quoi. Donc, finalement, Alors, je préfère le côté aléatoire des réseaux sociaux. L'information me vient. J'ai envie de la lire, je la lis. Mais finalement, le, le fait, de, enfin, ça, c'est plutôt un sujet de Patrice, hein, mais le fait d'être euh, attaché à l'obligation de lire un contenu, euh, finalement, c'est peut-être ça qui gonfle, quoi. Et finalement, je ne je les lis pas. J'aime pas ce, ce côté, euh, voilà, je, suis, voilà, je, je suis abonné à la carte de fidélité, je vais recevoir trois points. Voilà, ça, voilà. Moi, en tout cas, ça ne marche pas. Par contre, ce que tu viens de dire, ça m'intéresse. Le fait de, de l'écrire en mode live et, et d'arriver à une écriture comme ça collaborative, ça, je trouve ça génial. Oui, alors c'est toujours pareil, c'est comme le, le contenu long, euh, notre discussion avec euh, Frédéric Canvet de ce matin. Et il y a un effet de lassitude, notamment pour les gens qui sont surchargés d'informations. Et donc, notre biais cognitif étant consistant à dire, bah, bon, puisque je suis fatigué et que je suis noyé d'informations, tout le monde est fatigué et tout le monde est noyé d'informations. Alors qu'en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Et notamment euh, sur le content marketing, il y a une, une chose qui circule sur le contenu snackable content, dont on a parlé tout à l'heure. Qui, qui veut dire, en, en, en, en gros, euh, si, euh, si on fait du contenu qui est court, on est vu, et si on fait du contenu qui est long, euh, ben on ne sera pas vu. Et, et en fait, c'est complètement faux, en fait, parce que si on regarde les statistiques qui sont données par SEMrush en début 2020, donc c'est tout frais, hein, les articles qui ont le plus de lecteurs et de partage sont les articles de plus de. Vous êtes assis, hein De plus de 3000 mots. Donc l'article de Lydia d'hier de mat matin, ou ce matin, je ne sais plus, il fait 4000 mots. On pourrait dire, mais 4000 mots, mais vous êtes fou, quoi Vous êtes malade Personne ne généra jamais un truc de 4000 mots, mais vous avez tout faux. Oui. C'est au contraire, c'est ce qui va générer le plus de vues, plus de partage. Et même euh, l'article le, le, le plus lu du monde, c'est un article du, du, euh, du New Yorker qui fait 18 000 mots ou un truc comme ça, un truc de folie. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et les snackable content, zéro partage, zéro vue. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Et d'ailleurs, euh, aux États-Unis, où ils sont plus avancés que nous le snackable content, dans les entreprises sérieuses, j'entends, je ne parle pas des gens qui font du contenu SEO, parce que ça, n'a aucune valeur. Mais dans les entreprises sérieuses, ils abandonnent ça et constituent des, des vrais, de vraies équipes de content marketing euh, qui produisent des contenus plus longs, plus qualitatifs, alors surtout en B2B, c'est aussi, en B2B, il faut qu'on puisse des contenus d'expertise, etc., il faut que ça soit complexe. Si c'est trop superficiel, bah, je veux dire, je, en ce moment, je ne compte plus le nombre de missions où on me demande de réécrire des livres blancs qui ont été faits de manière euh, snackable pour remettre du gras dedans, rappeler des clients, euh, recommencer la traduction qui a été faite avec les pieds et qui a été traduite de globiche en globiche, enfin globiche anglais, en globiche français, et de remettre ça en, dans une langue euh, qui est parlée par des êtres humains. Et donc, en fait, ce pas du tout, du tout, du tout ce qu'on croit. Enfin, c'est ce que je vois de ma petite fenêtre. Après, je pense que si les gens qui font du snackable content, leur compte va être vite réglé. GPT-3, 4, 5, 6, etc. fera beaucoup mieux qu'eux. Aller chercher 300 000 articles, compulser des articles et faire une synthèse, un ordinateur fera ça bien mieux qu'eux. Ce ne sera pas difficile. Voilà, générer du contenu aléatoirement, ça. Enfin, aléa... enfin, pas aléatoirement, mais selon des mots-clés, ce n'est pas difficile. Ça. Une machine peut le faire, c'est tout à fait facile à programmer. Voilà. Donc, euh, moi, je ne sais pas, je... on, on est à 19h, a... j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une forte, un fort intérêt autour de tous ces sujets. Hein. Est... Je pense qu'on est, euh... enfin, qu est tous dans le B2B aussi. <rire> Je... C'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche de la profondeur, qu'on cherche du contenu, qu'on cherche… Moi, je vois le mouvement complètement inverse de ce, que... de ce qui est… Et je suis content de voir des études comme Samrush qui le prouvent par les... par les chiffres. Il y a d'autres euh... hein, quand, tu... quand tu vois le succès de la chaîne Thinkerview euh, hum. sur YouTube, c'est phénoménal. Quoi. Parce qu'en ouais. fait, euh, il pose une question, il est ce temps de, de dérouler, on part en digression, etc. C'est quand même assez phénoménal. Hein. Ah oui. et, là, je trouve... et là, je pense qu'il y a une vraie attente. Alors maintenant, pour contredire l'autre chose, c'est que nous, quand on regarde les statistiques des postes qu'on écrit, euh, ben, il y a quand même, euh, en fait, 1300 caractères euh, par rapport à l'audience, c'est considéré comme du Proust. C'est trop long. Et, et en fait, on s'aperçoit que les postes qui marchent le mieux, euh, ben, c'est un tiers de, du potentiel, quoi, des donc c'est 400 caractères. Et donc là, malheureusement, ça, ça contredit. Quoi. Donc, il faut, il faut que, soit, que le snack soit encore plus snack. Alors, Par contre, le retour du temps long, bon, voilà, il y a un garçon… Ça euh, contredit elle... oui et non parce qu'en fait, ça dépend aussi de ta ligne éditoriale, ça dépend ouais. de ce à quoi tu es habitué, tes, tes, tes, tes lecteurs. Mais mmh. Moi, ça fait 25 ans que j'écris des trucs trop longs. Ouais, donc, quand j'écris suis... un truc voilà. trop petit, ça ne leur plaît pas. Voilà, moi, j'écris court pour mes clients parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est regarder les KPI et donc, en fait, plus ils ont succès, mais plus ils sont contents. Donc, on écrit court. Par contre, moi… Voilà, j'aime bien aller jusqu'à 1300, quoi. ça m'amuse même d'arriver ouais. jusqu'à 12998, c'est c'est un, un peu le côté, euh, et j'ai dans les doigts, quoi, finalement, mm. je, je, je au maximum. Mais par contre, si je regarde les stats, chaque fois que je suis plus court, euh, chaque fois je suis récompensé. Donc, voilà, regarde, c'est très, très, très bizarre. Et non, il y avait un qui en plus son nom, le, le pote de Loic Simon qui fait des films, euh, Baskounala. Euh, voilà, lui, lui, il m'a éjecté de son réseau, donc je ne peux plus le voir, il bon, faut vraiment que je, je, je ruse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il m'a éjecté. Euh, mais, mais en fait, il avait comme ça remis à la mode ces, ces, comment dire, ces interviews longues auxquelles a participé Patrice Lebrun, oui. quoi où il y avait vraiment du challenging, où il revenait sur des ah, questions, etc. Et ça, il faisait des trucs, euh, enfin, moi j'en ai vu quelques-uns comme ça, qui, qui dépassaient les 90 minutes. Je trouvais ça assez fabuleux. Et le gars… Oui malgré mm -hmm. tout ce que je peux dire, voilà, c'est un garçon particulier, mais en tout cas, il avait ouais, ce talent de, de pouvoir, de savoir interviewer. De la même manière que mon ami Lobignan, hein, moi, je l'appelle le de digital, euh, Patrice Lobignan a ce talent de mettre en valeur les gens euh, et, et de les enrichir. Quoi. Donc, ça, il y a très peu de gens qui l'ont, de le faire dans les deux sens. Hein. Ça, Absolument. Un, ouais. un, voilà. Effectivement, Frédéric est, ça est très bon cool pour ça. Voilà, mais bah, parce que là, bon, je ne sais pas s'il peut continuer à le faire, etc., et donc, je trouvais d'exploiter cet effet du, du, du temps long, ça fait du bien. Quoi. Alors maintenant, ben, là, vous avez quand même une superstar dont on parle même en Belgique, qui est Didier Raoult. Peu importe ce qu'il raconte, mais il y a quand même deux versions de, du Didier Raoult. Soit vous regardez les, les punchlines qu'il a sorties lors de ses interviews, et quand vous, quand vous entendez ce qu'il enfin, qu raconte lorsqu'il est au Sénat et qu'il déroule pendant deux heures, et là, vous apercevez qu'il y a une autre valeur de ce qu'il raconte. Quoi. Mmh. Donc là aussi, il montre qu'il y a quand même un retour euh, au temps long. Oui. Je suis ravi que tu aies des mesures qui, qui le prouvent. Oui, alors je, justement, je, je cafouille un peu parce que je cherche mes liens, mais je vous, en ai oui. trouvé, je vous les ai trouvés. Donc, euh, je vous ai mis déjà le premier lien, c'est vers l'article sur l'email le, le, marketing, et donc vous avez euh, le fameux lien de Rolinski que j'arrivais plus à retrouver. Et ici, si vous cliquez sur ce SharePoint-là, vous pourrez télécharger l'étude Samrush. avec tous les chiffres. Voilà. On est rhabillé pour l'hiver. Ah, vous, vous avez de quoi vous occuper l'étude est d'ailleurs assez longue. Il est 19h02, j'ai un général 19h05. En général, j'aime bien finir à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a... J'avais un sujet ah. qui était un sujet de fond ici qui était intéressant. Je vais peut-être donner la parole à Patrice qui est revenu euh, de façon miraculeuse sur les ondes. Oui, il y, y a des coupures dans ma connexion, c'est terrible, euh, mais j'ai beaucoup apprécié les échanges et j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit sur le format long. Euh, ou sur le format court, hein, que Philippe euh, aime bien manier, il manie très bien. Moi, je pense qu'il n'y on a, on a, a pas de bonne recette. Puis, en fait, on devrait pas y, il ne devrait pas y avoir de bonne recette. On, on, on cherche toujours la bonne recette. Moi, ça m'exaspère un petit peu. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le fond. On peut raconter euh, quelque chose de profond, tu vois, de la profondeur. C'est ce que dit d'ailleurs Gary Vee depuis très longtemps. Euh, ouais. La, la profondeur, ce n'est pas une question de nombre de mots, finalement. Tu vois, oui. Parce que si tu peux blablater, euh, moi, je me souviens, quand j'étais à l'école et qu'on me demandait de faire des dissertations, euh, il y avait l'idée qu'il fallait remplir quatre pages. Tu vois. Donc, en fait, j'avais rien à dire, parce que, je, en fait, euh, particulièrement en philo, je, à cette époque-là, en tout cas, ça m'intéressait très moyennement. Mais je me débrouillais pour faire quatre pages de blabla. Euh, alors, est-ce que c'était la longueur euh, Bon, Finalement, ça m'a valu d'assez mauvaises notes, tu vois, donc, parce qu'il n'y avait pas de profondeur. J'aurais mieux fait d'écrire une page avec quelque chose de profond. Et d'ailleurs, il me semble que dans l'histoire de la philo, euh, en tout cas en France, on a eu des gens qui ont eu 20 sur 20 en ayant écrit juste une phrase. Parce qu'en fait, la phrase était une réponse très pertinente ou très impertinente au sujet. Et donc, ce n'est pas une question de longueur. Le problème, c'est qu'on on devient esclave des, des algorithmes et on se dit, il faut que j'y arrive moi aussi, il faut que j'ai autant de likes, autant de vues que machin, etc. Je crois que ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime bien raconter des histoires et, et, et j'aime bien aussi mettre en valeur les gens. Merci, Philippe, de, de le rappeler. Et donc, en fait, euh, j'imagine que quand euh, je raconte un truc, euh, une histoire, bah, en fait, euh, ça peut intéresser quelques personnes. Combien Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que, est que, est que finalement, euh, de temps en temps, j'écris des trucs et quand je les relis, je me, je me trouve assez mauvais. Et, quand, et de temps en temps, je relis un truc et je me dis, ah, ça, c'était pas mal. Mmh. Bon, mais euh, c'est la profondeur du, du sujet qui est intéressant. Je ne crois pas qu'on ait besoin de, de dire, j'ai 3000 mots, j'ai 5000 mots, 15000 mots, euh, j'ai 1200 mots. Je crois qu'on a besoin de, de... De temps en temps, je rencontre des gens moi, qui, en trois phrases, me disent des trucs qui me, qui me retournent à la tête. Quoi. Je, je trouve ça incroyable. Quoi. Et c'est ça l'idée, tu vois. Euh, l'idée, c'est est-ce euh, que je pourrais publier des trucs qui retournent à la tête du lecteur ou des lecteurs qui veulent bien le lire Après, euh, combien bah, Oui, c'est sûr. Euh, si… Si j'ai une audience plus large, c'est mieux parce que je retourne la tête de plus de gens. Mmh. Okay, ouais, enfin, bien sûr, dans, dans l'absolu, euh, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Mais mmh. euh, trouver des subterfuges pour dire à Jean-Pascal Mollet, tiens, j'en profite, comme ça, je ne change pas de nom. Est-ce que tu voudrais bien liker ma vidéo de « On marche sur la Marne euh, » pardon, au bord de Marne avec euh, Tartampion pour dire rien <rire> Non, en fait, veux, ça ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, Yann euh, Tu vois, l'idée, quoi. Alors, et, Ah ouais, mais parce qu'on a fait une vidéo de 4 minutes, on aurait dit quelque chose d'intéressant. Ben non, en fait, on a, on a filmé le bord de Marne pendant 4 minutes, n'a rien passé, mais n'oubliez pas de commenter. Waouh et, et je le sais, parce qu'on en a fait une ou deux ensemble, Loïc, dans laquelle je pense qu'on n'a pas dit grand-chose de réellement passionnant. Et c'est de ma faute, parce que c'était à moi qui qu avais la parole. Mais finalement, les gens ont trouvé ça sympa de nous voir marcher. Mais on s'en fout. <rire> il a pas autre chose à faire pour la vie. Bon, continuons à produire. Ouais. Euh, moi, j'aimerais vous redire que Seth Godin il publie tous les jours sur son blog. Quelquefois c'est court, quelquefois c'est long. C'est toujours inspiré. Enfin, il y a toujours un truc incroyable. Euh, voilà. Bon, tout le monde n'a pas son talent. Euh, euh, disons surtout aux autres qui n'ont pas de talent, euh, bah, arrêtez d'écrire et arrêtez de <rire> qui sont pourris. Quoi. Voilà. Euh, donnons les bonnes practices. Hein, les bonnes pratiques. et si tu n'as rien à dire, tu la fermes. <rire> Il y a un fameux film hein, qui dit l'inverse, mais bon. <rire> oui, c'est vrai. je, je peux commenter là -dessus. Allez, mot de la oui, fin à, que... à Diana. Il faut que je commente là-dessus quand même, parce que c'est vrai que écrire c'est un art qui s'exerce. Donc, si on si ne pratique pas, on ne s'améliore pas. C'est un principe, euh, il faut surtout ne pas arrêter. Peut-être euh, tester avec des gens dans notre environnement pour savoir est-ce que le message est bien compris, est-ce qu'il est bien interprété, ça c'est capital. Mais de, de s'arrêter parce qu'on a, on a zéro like ou parce qu'on n'obtient pas euh, le, le, le vote populaire, ça serait une grave erreur, à mes yeux. Et le cerveau, c'est un muscle, il faut le travailler. Et je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Euh, de manière, là pour ça, Gary, il est très clair là-dessus. Euh, si on, a, on pense que notre contenu va toucher quelqu'un ou va lui permettre d'avancer, il ne faut pas se taire. Eh bien, merci Diana pour ce mot de la fin. Euh, il ne nous reste plus qu'à cultiver Mais notre jardin. <rire> Cultivons je vous ai envoyé tous une invitation LinkedIn en passant. Super. Chance, donc... On se fait un pod <rire> et on en rediscute. Merci à vous Merci tous tout. et toutes. Et c'était très sympa et je pense qu'il faudrait refaire en fait ce genre de discussion. Il y a, il y a plein d'idées je pense, qui, qui naissent d'ici et et, et peut-être même d'aller encore plus loin et voir comment Absolument. on pourrait inventer de nouveaux modèles. Peut-être faudrait réfléchir à ça, Patrice sur des bien pistes d'innovation et, et en discuter euh, peut-être qu'il y a même des choses qu'on peut faire ensemble je sais pas il y a eu un moment euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de la curation hum. qui avait du bon et du moins bon et puis ça a un peu disparu et, et qui revient ça, euh, ça revient aussi. à la mode en fait on a quelques qui revient un peu à la le... mode ou ouais. on l'exploite euh, ça marche plutôt bien en fait il faut parfois la transformer mais ça peut marcher bien je pense qu'il y a un truc à faire sur l'écriture vraiment je pense que c'est absolument il y a beaucoup de choses à faire et il y a euh, et il y a de l'innovation à apporter cette période n'est pas très innovante donc je pense qu'on peut facilement l'améliorer merci à toutes et à tous, à bientôt merci et... à toi Ciao. À bonne soirée, bonne soirée.